mais Lila ne sait toujours pas qui elle va rencontrer. Peu de temps après, Twinkle a créé une diversion pour pouvoir aller chercher le monsieur qu'elle veut marier avec Lila. Soudain, on remarque Kunj dans le même restaurant avec Maya et un autre homme. Mais, Twinkle ne l'avait pas remarqué. Ailleurs, Thierry annonce à Anita que le travail est déjà fait. Parce que on remarque que c'était pas le même homme que Twinkle avait prévu de faire rencontrer sa mère. De plus, il est allé voir Lila en absence de Twinkle. Lila était vraiment choquée. Parce que l'homme commence à lui courtiser. Lila était encore plus choquée de savoir que Twinkle avait déjà organisé son mariage avec lui sans son consentement. Pendant ce temps, Thierry observe la scène en souriant. Malgré tout, Lila ne croit pas l'homme. De plus, elle commence à lui crier dessus très fort dans le restaurant. Et Kunja finit par la remarquer. Soudain, Thierry s'échappe pour empêcher que Kunje le voie. Sinon il va savoir qu'il était de mèche dans cette histoire. Tout de suite après, Kunj commence à frapper le monsieur. Parce qu'il était en train d'insulter sa belle-mère. Soudain, le monsieur annonce à Kunje que c'était Twinkle qu'il avait fait venir pour rencontrer sa mère. Parce que elle voulait la remarier. Soudain, Twinkle arrive. Mais, Twinkle n'avait aucune idée qui était l'homme. Le plus choquant c'est que Twinkle annonce à sa mère que c'était plutôt Shekar qu'elle avait invité pour parler de mariage avec elle. Tout de suite après, Kunj se met en colère contre Twinkle parce qu'elle a planifié un mariage sans le consentement de Lila. Il en profite aussi pour emmener sa belle-mère avec lui. Soudain, elle remarque la présence de Maya dans le restaurant. Twinkle commence tout de suite à dire que c'était avec elle que Kunj était sorti. Plus tard, Twinkle s'excuse auprès de sa mère pour cet incident. Elle en profite aussi pour lui dire que c'était parce qu'elle ne voulait pas qu'elle soit malheureuse. Peu de temps après, Lila rassure Twinkle et Kunj et oublie cette histoire. Malgré tout, les sentiments de Lila appartiennent déjà à Raminder. Parce que elle était incapable de se remarier. De plus, Raminder était encore en vie. Peu de temps après, Twinkle appelle Roshni pour lui demander quelques conseils. Parce que sa relation était en train de tomber dans l'obscurité. Twinkle était rassuré. Parce que les conseils de Rochny étaient très convaincants. Twinkle était très contente. Mais Rochny lui cache ses problèmes en revanche. Malgré que Twinkle essaie de convaincre Kunj, Mais il commence à disputer. Parce que. Twinkle ne connaît pas encore que sa mère ne voulait pas refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. De plus. Kunj ne lui a rien dit. Twinkle se fâche et dit à Kunja qu'elle sait ce qui est bon pour sa mère. Twinkle était choqué de voir que Kunja a pris part pour Raminder. Le plus choquant, c'est que Kunja a failli gifler aussi Twinkle. Parce qu'elle était en train d'insulter son père. Sans le savoir. Et Kunja a failli lui dire aussi qu'il était son père. Étant frustré, Kunj ne pouvait rien dire des blâmes de Twinkle. Peu de temps après, Kunj décide d'avouer à Twinkle que c'était plutôt Youvraj qui avait tenté d'abuser d'elle l'année passée. Twinkle était vraiment choqué. De plus, personne ne sait où se trouve Yuvi maintenant. Pendant ce temps, Kunj en profite pour blâmer Twinkle. Parce que depuis le jour de son mariage il n'avait jamais osé d'être intime avec lui. Et Twinkle trouve qu'elle s'était trompée à propos de Kunj. Peu de temps après, elle se culpabilise de ne pas avoir fait confiance à Kunj. Twinkle ne pouvait pas s'empêcher aussi de pleurer dans la rue. Plus tard, Raminder appelle Lila pour lui demander son pardon. Elle en profite pour annoncer à Raminder que Twinkle avait voulu de la remarier aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Raminder essaie de convaincre Lila de la laisser revenir à la maison. Tout de suite après, Twinkle s'inquiète. Parce que Kunj n'était pas rentré. En attendant Kunj elle s'est endormie sur le canapé. Peu de temps après, Kunj arrive. Mais il ne pouvait pas encore révéler à Twinkle que Ramin Der est son père. Il décide tout de suite de réveiller Twinkle pour ne pas attraper foi sur le canapé. Tout de suite après, Kunj décide de pardonner Twinkle pour ses erreurs. Et lui demande aussi un peu de temps pour guérir. Twinkle était un peu triste de voir à cause d'elle Kunj souffre beaucoup. Le lendemain matin, Kunj essaie de convaincre Lila de dire à Twinkle que Ramin Der est son père. Mais Lila refuse encore et encore. Pendant ce temps, Anita observe la dispute entre Lila et Kunj. Elle se demande alors qu'est-ce que Lila mijote encore. Kunj décide aussi de suivre Lila en voiture pour la convaincre de dire à Twinkle la vérité sur son père. Pendant ce temps, Twinkle prie au temple. Elle demande à Dieu de lui faire devenir l'épouse parfaite pour Kunj. Soudain, Lila arrive au temple. Elle en profite aussi pour encore demander pardon à sa mère. Soudain, Kunj arrive aussi. Le plus choquant Twinkle commence à se demander comment sa vie aurait été si son père était là. Soudain Le père de Twinkle arrive aussi. Mais. Lila ne le voit pas. Twinkle en profite pour faire les louanges de Kunj. Sans savoir qu'il était en train de l'écouter. Et Kunj était impressionné par les paroles de Twinkle. Même Raminder était impressionné par sa fille. Après avoir dit tant de choses bien sur Kunj et son père, Twinkle en profite pour demander à sa mère de se remarier. Elle était vraiment choquée. Y compris Kunj et Raminder. Pendant ce temps, Anita trouve une façon pour aller fouiller la maison de Lila. Lila explique à Twinkle que c'était impossible pour lui de se remarier. Soudain, elle remarque la présence de Heurté au Temple. Twinkle commence tout de suite à l'insulter. Parce que elle pense que Raminder était en train d'harceler sa mère. Pendant ce temps, Anita recherche des preuves qui pourraient lier et heurter avec Lila. Disons le père de Twinkle. Cette dernière était très en colère. Elle demande aussi à heurter d'arrêter d'harceler sa mère. Et Twinkle en profite pour emmener Lila avec lui. Peu de temps après, Raminder en profite pour faire une prière au temple. Y compris Kunj. Pendant ce temps, Anita fouille encore la maison de Lila. Soudain, elle remarque une photo sur les oreillers de Lila. Mais,